Lutangile Coucou, me voilà Bonjour Audrey Bonjour Lutangile Bonjour les amis Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter Eh bien, écoute Tu entends Oh oui Oh regarde Une araignée Non, c'est une abeille rayée, pas une araignée Ah mais oui Dis, comment s'appelle-t-elle Attends, je vais lui demander. D'accord. Acacia. Elle s'appelle Acacia. Ah bon Pourquoi Parce qu'elle adore butiner les fleurs de l'arbre qui s'appelle Acacia. Ah oui Oh, elle s'envole Oh, Acacia Tu as volé jusqu'à la place des invités. Et moi, je me mets à côté Oh, Acacia, qu'y a-t-il dans ton sac tout mignon Bzz bzz, du miel. Elle voudrait bien l'offrir à un ourson. Oh, c'est gentil. Eh bien, nous aussi, on a un cadeau pour toi. Oui, c'est un goûter et une boisson. La cacophonie bulle. La cacophonie bulle, c'est parti en musique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 que veux-tu pour le goûter Oh Elle veut un copain ourson pour lui offrir son miel. Ah oui Oh c'est gentil Alors on va te faire un goûter en forme d'ourson. Et pour le faire, on aura besoin d'une tartine et d'un petit pot... De chocolat à tartiner. Oui Et maintenant, place au goûter mmh. C'est parti, Acacia, pour un goûter en forme d'ourson. On prend une tranche de pain qu'on tartine d'une pâte à tartiner couleur marron. Puis, on recouvre les bords de la tartine d'une pâte à tartiner au chocolat pour qu'apparaisse au centre le bidon de l'ourson. Ensuite, on prend une autre tartine et avec une paire de ciseaux, on découpe dedans la forme d'un visage d'ourson avec des oreilles. On étale dessus de la pâte à tartiner couleur marron et on recouvre les oreilles de pâte à tartiner au chocolat et aussi on dessine la bouche avec le chocolat. Puis, on prend une banane qu'on pèle et on coupe dedans deux petites rondelles. Ce sont les yeux de l'ourson. Alors, on place au centre des pépites de chocolat pour faire les pupilles. Et on ajoute encore une pépite pour faire le nez, hop On pousse la tête, on ajoute le corps et on prend une autre tartine dans laquelle on découpe au ciseau les pattes de l'ourson. On les recouvre de pâtes à tartiner marron et on les place au bas du ventre. Enfin, avec des pépites de chocolat de différentes tailles, on fait les coussiner sous les pattes. Puis, on prend une dernière tartine dans laquelle on découpe au ciseaux les bras de l'ourson. On les recouvre d'une pâte à tartiner au chocolat. Voilà, Acacia Le goûter en forme d'ourson est prêt. Oh Tu lui offres ton miel Ça y est, Acacia Tu as pu offrir du miel à un ourson oh Oui et il n'en reste plus une goutte. Oh non Les amis, et si maintenant on chantait une comptine sur une abeille Oh oui, bonne idée Une comptine Vous êtes prêts Oui Bzzz, bzzz mmh. Alors c'est parti Une abeille est sur une fleur Elle butine, tine tin Des grains de pollen. Ah oh oui Super, plus vite Une abeille sur une fleur, elle but tintin tin, des grains de pollen. Et pour un peu de fraîcheur, elle but tchin l'eau de la fontaine. Bouz bouz bouz bouz bouz bouz bouz, une abeille s'envole heureuse. Bous, bous, bous, bous, bous. Oh chanter, ça fait du bien Oh oui Et aussi bouger les mains Oui